Pour une nouvelle vidéo, euh, je vais aller à la BGF, euh, voilà, pour découvrir cet événement. Je ne connais pas du tout, alors euh, je vais en faire une vidéo. J'espère que ça vous plaira. Euh, là, je vais rejoindre une amie à l'arrêt de tram et, euh, et après, bah, on partira là-bas. Voilà, désolé pour pour, la, pour le mouvement de la caméra, mais vu que je tiens dans la main, c'est un petit peu chaud. Alors, euh, bah, je vous dis bonne continuation et euh, à la prochaine. Nous voilà avec Léa. Bonjour. Salut. Et c'est parti. Là. Allez, ouais ça parti. C'est le truc que je connais pas. <rire> non, Et des macs, des ordinateurs, c'est là les conférences. Qu'est-ce How do Elle est concentrée mais elle fait que perdre yeah. j'ai un gros plan je sais pas <rire> je me demandais si on avait un gros zoom en fait oh Même pas oh I go. On à droite à gauche. Captured a very tall.